Du colonialisme, prince de la culture, du vice, fils spirituel du libéralisme, descendant direct du consumérisme, je ne sais plus ressentir, je ne sais que gémir, sans pouvoir articuler, j'aimerais pouvoir célébrer, j'interprète sans admettre ce que j'ai su être On est faux, on s'en fout Car on chante à tu' tête La danse des zombies Ce qu'on envie d'avoir envie La danse des zombies Ce qu'on envie d'avoir encore d'abord Bien dans le meilleur des mondes, dans tout le pays, les drogues à bondes, anxiolytiques, antidépresseurs, faut choisir la bonne pilule. Somnifère, effet secondaire, et c'est comme ça qu'on s'en cul. Braco, dans toutes les pharmaco à gongo, il y a encore du gaz moutarde, du glypho, du diarno. Faut écouler les stocks, tout vendre en bloc, à chaque époque, sans équivoque. Il y a toujours le tonton d'un ministre dans l'opi pharmaceutique qui s'astique, qui s'astique. Attention, ça va gicler sur le miroir, j'y repars. sous les cernes des français, vous êtes cerné tu voudrais du bonheur, oublier la douleur, t'envoler vers ailleurs, ne plus avoir peur. Alors pas faire chier avec ta révolution, tu confonds révolte et indignation Combien n'ont plus rien à perdre ici Qui est-ce qui lance les paris Qui est-ce qui se prend sur la gueule nos bombes Jean moulin doit se retourner dans sa tombe Je ne fais pas de remontrance On est tous dans la transe Ça s'infecte ça dès l'enfance Je contamine ma descendance Ma condescendance et la puissance des contre-ascendances De gros en pleine démence Mais quand est-ce qu'on danse La danse des zombies Ceux qu'on a envie d'avoir envie Craque les derniers pauvres va être en vie. Envie. Voudrait de la vie à crier, réussir à prier, de l'amour à sucer, du feeling pour danser. La danse des zombies, ce qu'on a envie d'avoir envie. C'est la marge des morts vivants, plus de communication, pour plus de contamination, c'est la start-up nation. La danse des zombies, ce qu'on a envie d'avoir envie. J'ignore les millions de morts, c'est le prix du confort, personne ici n'est innocent, 40 on danse. C'est la science de l'exploitation, construite sur des mythes qui nous limitent. C'est des symboles qu'on vend une seule journée par an. Des rituels qui m'obsèdent et font croire que je les possède. La fête de la musique, la journée de la femme l'environnement. Tout le monde s'en fout, on oublie tout le reste du temps. C'est viral et ça me vénère, ce qui m'environnement. Pour justifier toutes les orgies, 364 jours par an. Ça justifie les interdits et les coups de Si t'essaies de faire tourner nos petites musiques, qu'on est tricks ça panique, ça critique, c'est pathétique. Mais y'a des têtes qui pourraient finir sur une pique. Alors ça se confond en palabres à la mort sur bavarde. Est-ce qu'on est obligé de patauger dans le maca du berceau sim Sortez les cadavres du placard J'aime pas les chiens mais je les préfère que ceux qui aiment en avoir La danse des zombies Ceux qui ont envie d'avoir encore d'avoir envie Et oublier mon sort, je peux plus m'empêcher Dévorer mes frères de l'intérieur Survivant du thriller, j'ai mort vivant Cannibale, j'invoque la cabale Y'a plus des cadavres à défigurer Je ne sais plus m'aimer, sans me dévisager Je n'ai plus de fierté, sans vapuler J'ai tout à redonner, j'ai plus rien à crier Qui pourrait me donner des élans de sincérité J'ai pillé toutes les histoires, suivant l'interrogatoire Je les ai toutes dans un tiroir, extrait du fond de vos mémoire Je voudrais chanter plus comme un noir, sans la voir, Sans faire arrêter à chaque barrage, sans devenir barge Je voudrais être une star, mais sans poser trop tard je pas chanter mon histoire, sinon je crois que ça va se voir. Je ne sais plus ressentir, je ne sais que gémir sans pouvoir articuler. J'aimerais pouvoir célébrer, j'interprète sans admettre ce que j'ai su être au niveau. On s'en fout car on chante à tutelle là des zombies ce qu'on a envie d'avoir. Ici y'a pas de papa, ici y a pas de paye frère On défonce les barrières, et y a pas de repères y a pas de panière et y a pas plusieurs parts dans l'affaire T'aimerais éviter la faim, tu l'oublies, tant pis Tu veux être adulé, tu peux juste faire tipi T'as rien à dire, t'as peur de souffrir T'es en train de pourrir et ça me fait bien rire Dis à tous tes fans que c'est facile de se faire de la maille Quand c'est papa qui paye pour que tu te fasses la mal. Toi tu fais pas ça pour l'argent T'en as pas besoin, t'es plein de bons sentiments Moi aussi Venir vampire faire de la musique de bourgeois. Pour que les fils à papa dansent à Ibiza. Je ne sais plus sur quel lieu danser. Je ne sais que tanguer vers une nouvelle proie résignée. Je voudrais mon la vie à pleine dents Mais quand la pleine lune surgit, je ne sais qu'en sucer le sang. J'ai la peur au pit qui m'enivre. On se suicide tous pour survivre. Je vais tous vous écraser. Même si je réaliserai après que c'est ma propre tombe que j'ai creusée. Mais on est toujours tout seul. Faut pas que tu m'en veuilles, tu veux du taf. Tu trompes l'œil et tu m'en je peux plus me fier qu'à moi seul Ça rappelle le cercueil, ça force l'orgueil Et t'es dur de la feuille, je te crache à la gueule Et j'attache mon linceul, j'ai pas réussi à me faire un montant Si t'es comme moi, supporte les mutants Je me suis converti au vaudou, je me transforme en loup-garou J'vais sacrifier du poulet, y'a ça ma fait, y'a qu'à s'aimer Je suis venu te faire douter, y'a ma mère, elle doit être Allez viens, on arrête de fantasmer On va grouper pour de vrai La danse des zombies, Ce qu'on envie d'avoir envie les derniers pauvres à être en vie Pour mettre à profit Ce qu'on la rage et l'envie La gnac et le génie La danse des zombies Ce qu'ont envie d'avoir envie Faudrait de la vie à crier, réussir à prier, de l'amour à sucer, mon fil pour danser La danse des zombies, ce qu'ont envie d'avoir envie C'est la marche des morts vivants, plus de communication Pour plus de contamination C'est la start-up nation La danse des zombies Ce qu'ont envie d'avoir envie J'ignore les millions de morts C'est le prix du confort